Quelle vision pour la culture en Guadeloupe qui est le docteur Saint-Clus eh bien pour y répondre, aujourd'hui, nous recevons le docteur Sinclus lui-même. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bienvenue ici dans les studios d'ETV. Merci de m'avoir invité. Je rappelle à nos téléspectateurs que cette émission est diffusée bien sûr sur la chaîne de télévision ETV, mais également sur MyTV Caraïbes. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux, bien sûr, sur Canal Satellite, SFR, Orange TV. Euh, également, cette émission est diffusée, rediffusée euh, en replay, et vous pouvez nous suivre également partout dans le monde puisque cette euh, émission est diffusée en direct à partir de notre site internet, etv.gp. Cette euh, émission est bien sûr euh, euh, en partenariat avec le magazine L'Hebdo Anti-Guyane et le site euh, d'information euh, Caribe Info. Aujourd'hui, nous avons parmi nous, euh, bah, comme depuis plus de dix ans maintenant, euh, André-Jean Vidal, Bonjour Jean-Yves, bonjour docteur. Bonjour. Vous avez l'air étonné, oui, ça fait déjà 10 ans, puisqu'on en fait a commencé en 2012. Comme le temps passe vite. Et donc, euh, première question, on va tout de suite cette émission. Qui est le docteur saint lus Quelles sont vos passions euh, ben, Comment dire euh, Je suis guadeloupéen, euh, même je dirais né à Terre-de-Bas, au Sainte, euh, une petite île aujourd'hui... Euh, développé parce qu'il y a moins de 1000 habitants à Terre-de-Barre où nous avons un certain nombre d'activités tout de même et j'ai fait mes études à Montpellier, à Nîmes pour ce sont des études de, de médecine et donc je suis d'abord médecin et je me suis mis à, au service de mon pays. Médecin pour, généraliste euh, Médecin vasculaire. Mmh. Je suis spécialiste des maladies vasculaires au service de mon pays pour développer un certain nombre de, de, de structures et donc ces structures sont des cliniques aussi bien en Guadeloupe qu'à Saint-Martin, et aussi les EHPAD disséminés dans la Guadeloupe, en Grande-Terre et en Guadeloupe proprement dite. André-Jean Vidal. Vous êtes donc connu pour la création du groupe c'est Ce sont des cliniques, ce sont des EHPAD, ce sont des EHPAD et des cliniques dans tout l'archipel, et dans les îles du Nord. Beau développement oui, c'est déjà plus de 20 ans de, de, de croissance, on peut dire ça comme cela. Ça a commencé par euh, un groupe qui s'est installé à, à Bastère, plus exactement à Rivière-Sens. Et c'est de là que vient le nom Manioukani, puisque euh, cette euh, clinique est installée, euh, exposée, non loin d'une petite rivière qui s'appelle la rivière Manioukani, qui était utilisée par les Amérindiens. Et ainsi, euh, tous les noms futurs euh, qui sont venus après euh, de nos établissements ont gardé cette empreinte euh, caraïbe, cette empreinte amérindienne. C'était un besoin euh, pour la Guadeloupe, que la création de ces cliniques euh, pour, pour nous, absolument, au départ, euh, les cliniques étaient déjà très développées en ce qui concerne la chirurgie, la médecine, mais il y avait peu de développement en soins de suite et à l'adaptation, et en particulier aussi dans la prise en charge des personnes âgées. Euh, si bien que nous avons répondu à un besoin avec l'une des premières euh, installations de balnéothérapie à, à Goubert il y a plus de 20 ans, et qui permet depuis de d'avoir de, de, de examiné et de traiter des, des milliers de patients dans la région de Bastère, pour ne citer que ceux-là. Vous avez créé des EHPAD parce qu'il n'y en a pas suffisamment en Guadeloupe Aujourd'hui, euh, je crois que les EHPAD, on a, a stoppé le développement des EHPAD. Mmh. Parce qu'il y a d'autres alternatives. Oui. La prise en charge des personnes à domicile, mmh. ça se développe de plus en plus. Avec euh, le système de, de télémédecine, on peut et on essaie. Et nous, dans notre développement, nous avons aussi une branche, euh, si on peut dire, qui s'intéresse à ce développement de la prise en charge des personnes âgées à domicile. C'est combien de salariés aujourd'hui, le groupe Nous avons un peu plus de 400 salariés. – C'est énorme, 400 salariés. – On peut Donc, dire ça. – Parmi les, les, les, les sociétés qui, euh, qui possèdent le plus de salariés euh, sur le département. – Parce que nous avons aussi beaucoup d'établissements, nous mm -hmm. avons trois EHPAD. Donc chaque EHPAD faisait environ 80, voire 90 euh, lits, pour des, plus des activités externes pour ces EHPAD souvent. Et nous avons trois cliniques. Et un hôtel, comme vous l'avez évoqué, mm -hmm. plus d'autres petites choses disséminées dans les îles, à Terre-de-Bas et à la Martinique. Et comment faites-vous justement pour recruter Alors, Le recrutement, c'est quelque chose qui, qui, passionne, qui passionne parce que il y a là la possibilité pour des Guadeloupéens de travailler au pays, de, de, de, de croître avec une entreprise, et nous avons beaucoup de jeunes qui ont fait le pari de venir avec nous, qui ont commencé euh, il y a quelques années et qui se retrouvent à la direction, euh, dans le comité de direction. Vous arrivez facilement à recruter Pour ce qui concerne l'administration, oui. Nous avons un noyau assez solide de, de, de personnes qui, euh, qui nous représentent dans les différentes administrations, qui nous représentent aussi euh, euh, à l'extérieur. En ce qui concerne la, les, les médecins ou les infirmières, c'est parfois un petit peu plus difficile, mais le, la Guadeloupe est quand même un pays assez attractif. Euh, on le voit, par exemple, pour Saint-Martin, euh, lorsque nous demandons et nous cherchons des, des, des infirmières ou des, des kinésithérapeutes, ergothérapeutes sur l'île de Saint-Martin, euh, les personnes font un séjour, bref, c'est vrai, six mois, un an, mais quand même, on peut arriver à trouver quand même des, des professionnels qui s'intéressent. quel est le secteur où vous recherchez le plus c'est le plus difficile. Vous pouvez vous servir de l'antenne, justement, pour... Euh, oui, oui. Nous avons eu des difficultés à trouver des médecins rééducateurs. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est réglé. Nous avons des jeunes qui ont, sont sortis de, des universités, qui ont fait euh, chefs, le, le, le clinica dans mm -hmm. les hôpitaux et qui sont avec nous. Et nous en sommes très contents. Ils ont 30 35 ans. Et ça, c'était euh, difficile pendant 3-4 ans. Et... et donc, euh, finalement, euh, ce qu'il nous faudrait aujourd'hui, ce serait un bon financier, un bon euh, contrôleur de gestion. Donc, si, évidemment, il y a des contrôleurs de gestion <rire> qui nous écoutent. Ben, L'appel est lancé. Voilà, ça, ça c'est un, un appel pour ce type de, de, de qualification. André Jean, pratiquer la préférence locale pour les emplois. Est-ce qu'on... Prie... Je ne sais pas comment dire. Le... le sujet, il est délicat pour ce qui concerne un certain nombre de professionnels. Mmh. Il est vrai que pour les professionnels qui sont dans l'administration, nous pratiquons, c'est vrai, la préférence locale par le, par le fait que ce sont des gens qui doivent habiter tout près de leur euh, centre d'intérêt, leur, leur euh, travail. Donc, automatiquement, ça crée, évidemment, une sélection, puisque si on a un établissement comme on l'a d'ailleurs à Paul-Louis, mm -hmm. il est plus facile d'avoir une, une administration ou des infirmières ou des qui habitent le secteur. À côté. Mm -hmm. voilà. Maintenant, quand il s'agit de, de structures qui nécessitent des personnels très pointu, comme le médecin rééducateur, alors là, on, on l'héberge et donc on est obligé d'aller chercher dans les universités et parfois même en dehors de la métropole, de la France métropolitaine. Courpanoucani est un groupe familial c'est un groupe qui a commencé, euh, comme je le disais, et je dois, je dois saluer, là. Mmh. Euh, permettez-moi de, de saluer, euh, la mémoire de M. Éloi forstein M. Éloi Forstin était le président de la mutuelle de et il nous avait beaucoup aidé à, à la constitution. Margaria après, a dû euh, quitter le groupe, parce que ce n'était pas dans ses qualifications, euh, dans ses obligations, de, de rester dans ce type d'activité. Mais le président forstein nous a beaucoup aidé. Il a été... Euh, euh, on va dire un parer aussi bien au niveau financier qu'au niveau des, de la relation avec les institutions et aujourd'hui euh, c'est vrai que euh, nous volons un peu plus de nos ailes mais nous avons eu besoin et il faut rappeler ces, ces aides qui nous ont été fournies il y a déjà de nombreuses années André Jean Vidal Comment s'est passée la période de la crise sanitaire pour vos établissements, pour euh, vous Alors il y a eu plusieurs, euh, plusieurs types d'activités de, de, donc nous avons une activité hôtelière mais l'activité, là nous nous occupons de l'activité euh, médicale pour ce qui concerne l'activité médicale nous avons eu euh, beaucoup de chance euh, avec euh, on va dire la qualification et la formation du docteur Corinne saint luc mon épouse nous avons pu avoir quasi 100% de patients, de, de patients certes, mais aussi de personnel vacciné et donc tu n'y pas eu de conflit social comme on peut le voir avec d'autres établissements privés donc nous avons pu passer assez facilement ce cap de la, de la vaccination, si on peut dire. Ça tient à quoi la qualité du management Je crois. Les perso la personnalité de, de Pierre et de Corinne, peut-être Certainement, certainement, parce que nous avons euh, cette approche sociale et cette proximité avec le personnel. Il y avait comme partout, euh, comme dans tous les établissements, des gens qui ne voulaient pas être vaccinés, qui avaient cette réticence. Et il a fallu faire un certain nombre de réunions, expliquer, pour que progressivement euh, la confiance euh, soit, soit là. Comme quoi, en expliquant, on arrive à... Oui, certainement. La reprise est là la reprise, elle n'a pas toujours été euh, absente pour ce qui concerne la santé, hein, on l'évoquait. Oui. Il y a eu simplement des blocages et du personnel qui ne pouvait pas à, arriver au travail par certains moments. Ça, c'est la, euh, la crise sociale, plutôt. La crise sociale, oui. Oui. Mais dans la crise sanitaire, il y avait aussi des absences, oui. parfois. Hein. Euh, mais euh, sur le plan euh, sanitaire, l'activité sanitaire, euh, depuis maintenant plus de six mois, un an, ça, on a retrouvé... Oui. Le, le niveau habituel de, de, de prise en charge. Ce n'est pas d'implantation à Marie-Galante Non, pas d'implantation à Marie-Galante, euh, mais... C'est ouvert, c'est ça Pourquoi pas, mais, pourquoi, pas pourquoi pas. Mais surtout, quand on, on va euh, s'implanter, on s'associe souvent à des personnes qui sont sur place. C'est beaucoup plus important pour nous de, que d'avoir une, une, une, une base locale. Oui. Si on est implanté en Martinique ou, ou mm -hmm. euh, ou à terre de bas, c'est parce que nous avons aussi des racines là-bas. Tout à fait. Bien, docteur, c'est l'heure. C'est l'heure. De la publicité. Publicité.